Je n'aime pas tuer des êtres vivants, mais notre situation est grave. En vue des résultats des études faites sur la base terrestre, nous devons utiliser un insecticide qui s'attaque à la LED n mars Il y en a donc deux, pyrétrinoïdes ou orianochlores. Le pyrétrinoïde est plus respectueux de l'environnement, avec une faible rémanence, une très faible nocivité pour l'homme, un bon coefficient de sécurité et une bioaccumulation nulle. Il faudra néanmoins faire attention lors de l'utilisation, car le pyrétrinoïde est soluble dans l'eau et pourrait intoxiquer d'autres êtres vivants.